Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Aude Célie, je suis auteure conférencière et consultante. En fait, ça c'était avant. Aujourd'hui, je suis surtout coach en prévention du burn-out et de la charge mentale des femmes. Et grâce à une méthodologie en cinq étapes, je les aide à apprendre à lâcher prise, à reprend confiance en elle ou prend confiance en elle, euh, j'aide à se reconstruire, euh, ai les je aide à se transformer et euh, grâce à euh, Virginie, c'est euh, beaucoup plus clair. En fait. Voilà ce que fait Virginie. On ressort, donc moi j'ai euh, travaillé avec elle grâce au coaching one-to-one euh, -one, en fait et euh, qui dure trois mois euh, et c'est ça qui est juste dingue, c'est que euh, moi pendant... Euh, allez honnête dix euh, ans j'ai erré dans euh, les méandres du euh, business euh, j'ai euh, fait une espèce de mille feuilles c'est à dire que j'ai fait un truc euh, savons que ce n'est pas assez pour moi ou pas donc j'ai rajouté un autre produit j'ai rajouté une autre action etc et tout ça pour que ça fonctionne pas et honnêtement euh, quand j'ai euh, contacté virginie j'étais un j'étais honnêtement j'étais euh, c'est pas que j'étais sur la sellette, mais, euh, mais clairement j'avais besoin d'aide, hein, donc je l'ai contacté, on a passé un peu de temps ensemble, ce que j'ai d'ailleurs euh, beaucoup aimé, c'est euh, le côté très transparent en fait, où elle m'a dit, n'hésite euh, pas à regarder ailleurs éventuellement, euh, à comparer, et ça c'est fort parce que euh, déjà ça, ça a été un... Un point euh, de bascule je pense euh, en termes de, de conscience et euh, je regrette absolument pas puisque euh, aujourd'hui euh, là où avant j'étais euh, j'étais perdue je faisais un peu euh, tout et ben, là aujourd'hui c'est très clair dans ma tête c'est très clair dans ce que je fais euh, c'est très clair aussi même par rapport à, aux autres en fait au final parce que je pense que de toute façon c'était ça euh, sur mon site il y avait plein de choses et ce que j'ai trouvé assez euh, je vais être honnête, hein. c'est un peu, un peu vexant, parce qu'elle me disait que je n'avais pas d'offre. Et, euh, et elle avait raison en fait. Euh, en fait, être euh, entrepreneur, entrepreneuse en l'occurrence, euh, ça s'apprend. Et euh, Virginie, elle a une méthodologie, Virginie, elle a des contenus euh, de dingue. Euh, elle est présente parce que <rire> clairement, j'ai euh, beaucoup sollicité, elle a toujours été... Euh, Là, donc elle a toujours répondu, donc une disponibilité vraiment euh, de fou. Et, euh, et puis voilà, donc elle aide à créer son produit, un produit qui vous ressemble, un produit euh, qui va se vendre aussi, euh, si on fait les choses bien. Euh, J'ai aussi appris à être. Euh, je vais je, je garder cette image de ce le sait très bien c'est euh, le coup des, des, du vélo avec les petits trous euh, voilà on lâche pas les petits trous d'un coup et on roule tout seul ça c'est important parce que euh, on est dans le dans la réalité virginie vous nous apprend elle nous apprend des choses et ensuite il faut les euh, il faut les maintenir enfin euh, moi je vois déjà tout de suite la différence avant même que j'ai fini le programme j'avais déjà euh, des, euh, des euh, des appels de découverte, moi j'ai un peu halluciné, même pas fini et euh, là aujourd'hui, je vois bien euh, l'évolution aussi de mon compte Instagram euh, où euh, j'arrive à capter maintenant euh, ce que je ne faisais plus du tout. Enfin, je, bon compte il était je crois à 290 euh, je crois qu'on l'a au bout de 3 mois je vais être à 604 mais c'est des 604 parce que c est, c est, euh, ils sont qualifiés, en fait ce sont des femmes euh, qui euh, ont plus de 25 ans et c'est exactement la cible que moi je, que je recherche et, euh, et donc voilà donc, euh, Virginie elle aide à faire ça elle a un contenu vraiment euh, très puissant elle a une super disponibilité et on en ressort euh, avec quelque chose moi ce, qui, ce que je voulais c'est qu'il y ait un avant et un après il y a un avant et un après euh, il y un avant, euh, avant c'était euh, flou, j'étais euh, consultante Aujourd'hui, je suis coach. Aujourd'hui, j'ai je, je, une méthodologie, j'ai ma et en plus, c'est ça, c'est j'ai ma différence. aujourd'hui, il faut forcément faire, euh, voilà, se faire sa place. Et, euh, et en fait, moi aujourd'hui, euh, les neurosciences, euh, c'est euh, mon dada. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé le produit qui correspond, la cible que j'ai envie de faire, enfin, d'aider. Et, euh, et voilà. Donc euh, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce chemin avec Virginie. D'ailleurs, c'est sûr que je pense que je la reverrai. À plus tard, je ne peux que vous recommander d'être, euh, d'avancer avec elle, euh, moi je sais d'où je pars et d'où je viens, euh, voilà, ça a changé, euh, et puis ça a aussi un impact sur la vie euh, personnelle aussi, forcément, euh, donc ça vaut la peine, ça en vaut la peine, euh, Je pff, je suis tellement contente d'avoir investi euh, sur elle et puis surtout sur moi. Voilà, euh, ouais, donc euh, je ne euh, je peux pas dire mieux, je crois. Donc, euh, je te remercie beaucoup Virginie et euh, je te dis à bientôt. Et puis, euh, et puis euh, salut à tout le monde.